On va parler de dispositifs médicaux. Euh, Sarah Louvet, vous êtes directrice Digital Unit chez Talent de france Alors, Talent, c'est une grande entreprise, avec un grand développement, assez impressionnant. Expliquez-nous ce que représente un peu l'entreprise Talent. Alors, euh, Talent, aujourd'hui, c'est à peu près euh, 4000 collaborateurs en France et à l'international, qui se développent aussi, euh, aussi bien sur les territoires régions mais sur des territoires à l'étranger, comme on vient de le dire. On est un cabinet conseil en transformation numérique, en innovation et en transformation organisationnelle. On se veut à l'écoute de nos clients. La technologie, pour la technologie, c'est pas ce que l'on porte. On est plutôt dans l'humain, le besoin humain, les besoins des usages et comment on va pouvoir apporter les meilleures solutions. Voilà. Alors, je vais, je vais vous prêter le même exercice. On va revenir sur le nuage de mots-clés, si c'est possible. en régie, d'après vous, la santé en 2030, en 2030, euh, si vous, vous deviez choisir un mot, euh, parmi, parmi, peut-être pas parmi ceux-là, hein, vous pouvez ajouter un autre mot. Vous l'avez juste devant vous, hein, sur ah, l'écran oui. qui est juste en face de vous. Alors, santé connectée. Il y a beaucoup de mots, d'ailleurs, liés à la technologie, mais vous voulez le dire, la technologie pour la technologie, c'est pas euh, dans le dans l'ADN de, de talent. Euh, alors, euh, soit vous inspirez d'un des mots, soit vous vous Trouver peut-être un autre mot. Je vois que ça continue d'évoluer. Vous pouvez ah. continuer à Moi, je vous euh, En fait, je pense un mot que je ne vois pas ou j'ai pas lu. Euh, la donnée. La donnée. Ah oui, dans la 2000, en 2030. Bon, la... En fait, l'importance de la donnée, puisque en accompagnant euh, ce projet, draps, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait, euh, au-delà de tout, en vision macro, euh, un problème de transfert de compétences, de connaissances et de données. Et euh, je pense qu'il y a aussi un changement générationnel puisqu'on a un petit peu étudié euh, la santé, son marché, les besoins. Et c'est ce que disait euh, le représentant de Pozos. Il a parlé aussi de données et de transfert de compétences. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, au-delà de l'innovation, c'est aussi comment transmettre, comment récolter la donnée puisqu'on a un changement générationnel. Euh, les médecins, comment on fait pour récolter et transférer cette donnée aux nouvelles générations alors c'est un vrai sujet, un vrai sujet qui avait d'ailleurs été porté ici à Amiens, aussi lors des rencontres de la recherche et l'innovation, sur un thème que la cybersécurité des données de santé, c'est un vrai sujet. Et, et évidemment, ce sera encore plus plus présent dans les, dans, dans, dans les esprits pour 2030. Alors, alors à côté de vous, je vais vous demander, Ludovic Viard, qui est, est cofondateur de, de VirtiSense, avant qu'on découvre VirtiSense, je vous laisse le même exercice, d'après vous, en 2030, à quoi va ressembler la santé en France si vous deviez choisir un mot, on va peut-être remettre le nuage de mots-clés pour aider Ludovic Villard. Oui, bonjour. Euh, donc, alors, je n'ai pas les mots-clés, mais euh, alors, je ne sais pas s'il y est. Moi, je verrais plutôt euh, l'humain. Euh, voilà, on voit le mot humaine, donc euh, voilà, donc remettre l'humain vraiment au centre du besoin, en fait. Ah ben, l'humain et ça m'étonne pas on va découvrir votre projet ensuite mais enfin c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise vos deux entités même si vous êtes à des échelles d'entreprise il y a des types d'accompagnement qui sont différents alors je reviens vers vous Sarah Louvet on va parler notamment de services puisque vous accompagnez alors on, on va parler d'une application alors vous venez en solution technique vous m'avez dit quand on oui. a préparé cet échange on vient en complément avec deux professionnels de santé vous pouvez les présenter vous. Ouais. Alors euh, le docteur Zerbib et le Bro du CHU, qui sont deux euh, médecins réanimateurs, ont euh, pensé à une solution, euh, à une application qui pouvait les aider, qui pouvait aider euh, leurs collègues à prendre en charge euh, les patients en détresse respiratoire. Ils ont donc euh, commencé ce projet, mais ils sont arrivés à un point où ils avaient euh, besoin d'un accompagnement, un peu plus technologique et puis aussi de, de repenser leur parcours. C'est là où on est intervenu en accompagnement. Euh, nos experts, on a des experts ergonomes, des experts en conseil, ce qu'on appelle nous les UX UI designers, qui euh, à distance euh, ont euh, récolté leurs besoins, ont re ce début d'application qui avait été créé par les médecins et qui ont permis euh, aujourd'hui de déployer euh, une solution avec un parcours utilisateur très confortable, très utile et une solution, une application gratuite qui est qui fonctionne aussi hors connexion, qui a trois axes. Le premier axe, c'est faciliter la prise en charge des patients. C'était le premier but. Le deuxième, c'est un but pédagogique. Il y a des fiches sur cette application, donc ça va aider au transfert de compétences et ça remet aussi l'humain puisque c'est vraiment pour aider. C'est un contexte et c'est un facilitateur. Alors justement, on a une vidéo qui présente l'application d'elle-même, le travail que vous avez de collaboration entre ces, ces professeurs et le savoir-faire de l'entreprise Talent. Je vous propose de découvrir tout cela en images. C'est parti. Voilà, on voit également les partenaires, je vois Amiens Cluster, les Tout différents à fait. partenaires. C'est l'écosystème, on a la chance euh, sur le territoire amiennois et puis dans les Hauts-de-France d'avoir un écosystème vivant, vivace et euh, qui est toujours tourné vers l'innovation. Et euh, Talon est partenaire depuis euh, des années du cluster euh, Amiens Cluster, on soutient et euh, on a toujours un représentant euh, pour aider, accompagner les projets. Et puis évidemment le projet a été porté par le CHU et financé également par l'ARS. Je tiens juste à préciser, j'ai échangé ces jours-ci avec les docteurs Zerbi, Bébro, l'application a été téléchargée aujourd'hui 7500 fois dans 75 pays. Dans 75 pays Oui, par francophone puisqu'elle est soutenue par des initiatives de l'association réanimateur francophone. Voilà, c'est une belle réussite pour un déploiement local, hein, on est bien d'accord, hein, toute oui. l'ingénierie qui est apportée sur cette Tout application est bien de, de l'antenne. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'antenne, de Talent en de france Oui, Talent en de france puisqu'on ouais. reste une entreprise qui, qui, qui accompagne au plus proche, d'où la volonté d'être plus représentée sur les régions et sur nos territoires pour accompagner au plus proche nos, nos partenaires, même pas qui ont préfère partenaires, puisque c'est quand même des projets toujours innovants. Et pour les équipes, ça a aussi eu un sens, puisque c'était une période de confinement. Donc tout a eu lieu grâce aux outils collaboratifs à distance, les entretiens, les entretiens d'écoute. Et, et à un moment où tout le monde se sentait un petit peu impuissant, puisque c'est un moment d'impuissance. On vit une contrainte, la Covid, c'est quelque chose d'inédit. Ça a donné du sens aussi, et euh, ce, qui, euh, ce qui est très important de nous, c'est de faire des projets qui ont du sens et de redonner aux collègues le sens. Alors justement, c'est vraiment donner du sens, le côté humain, plusieurs fois vous l'avez repris, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez en commun avec Ludovic Villard. Juste, je suis allé voir, vous avez été, pour donner un peu l'esprit de, de talent, dans ce concours international, là où je suis bon vivre dans l'entreprise, j'ai vu que l'entreprise talent avait été à la quatrième place des Greatest Place to Work, l'endroit où on se sent bien pour, pour vivre, c'est le cas pour vous Oui ça se ressent et on voit à quel, point, euh, à quel point vous avez envie de le transmettre aussi auprès de, de, des personnes que vous accompagnez et d'ensemble de vos projets. Oui, mais comme vous l'avez dit, l'humain au centre, c'est euh, d'abord l'humain, c'est notre, euh, nos collaborateurs. C'est l'expérience collaborateur au sein de, de l'entreprise, de leur projet. C'est euh, l'expérience client. Et euh, je pense qu'on ne peut pas euh, mettre la technologie en avance et la technologie, elle est au service d'eux. Il y a eu un, un philosophe italien qui, l'année dernière, disait sur Radioculture euh, L'homme est esclave de la nature et maître du web. » Et je pense que c'est un bon point de réflexion pour... Euh, bah ça parle de santé, mais ça parle aussi d'humain. Et en fait, la technologie, c'est un outil. On a des outils formidables apprivoisons-les et euh, accompagnons mieux nos partenaires. Voilà, on voit l'esprit euh, talent dans, dans votre accompagnement. Euh, et, y a, y a, et, et si on veut donner une perspective au projet que vous avez monté sur cette application, euh, on, on est euh, aujourd'hui au début de l'aventure, ça y est c'est déployé C'est vous... dé déployé, euh, une version en langue anglaise est prévue puisque euh, c'est très demandé et euh, on a eu euh, beaucoup de retours positifs sur l'utilisation. Euh, L'idée euh, des docteurs zerbi Bebro était vraiment euh, nécessaire, elle répondait à un vrai besoin du milieu hospitalier et euh, aujourd'hui il y a des demandes euh, d'autres euh, euh, parties prenantes. Donc euh, voilà, là on va déployer une version en anglais qui était prévue, on attendait de voir comment les réactions pourraient ajuster. Quand on fait un projet digital, on n'est jamais sûr de rien. Il faut toujours un petit peu itérer et être sûr que ça répond bien aux besoins. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ça répond aux besoins et on peut aller un peu plus loin. Alors, vous l'avez dit, c'est un grand développement pour l'entreprise Talent, des beaux projets. Et donc, j'ai une question qui vient d'arriver de la part des internautes. Y a-t-il d'autres déclinaisons possibles pour cette application ah, oui. Alors oui, euh, nous on a fait une version qui est un peu une version bêta, qui était très facile d'utilisation, qui n'enregistrait pas non plus de la donnée, puisque c'est la donnée de santé, ben, on parle de cybersécurité. Donc sur cette application, il n'y a aucune aucun stockage de données. Donc il y a évidemment des volontés euh, de la part euh, des parties prenantes d'aller un peu plus loin, pour créer aussi des administrateurs, etc. Pour l'instant, c'est juste en, en, en réflexion. En réflexion, puisque déjà l'utilité, ça répond à un besoin très urgent, donc on a fait aussi dans l'urgence, en peu de semaines, et là il y a des réflexions qui se posent. Alors, entreprise en plein développement, on a, dans nos échanges, on avait parlé de plus de 30% actuellement de développement, c'est à peu près ça, non Alors oui, par exemple, on a donc Haute-France, on a deux sites qui sont Lille et Amiens, et Amiens qui était historiquement, qui a toujours porté le digital avec la Covid, avec cette, ces contraintes et avec les projets, puisqu'on accompagne quand même beaucoup d'applications métiers. Pour répondre aux besoins et trouver, euh, et aider, et rendre une utilité, une efficacité, on a euh, un recruté un peu plus de 30% et on est toujours en recrutement. Donc euh, le digital, on est en de France, on est un peu moins d'une quarantaine de personnes aujourd'hui et on est toujours en recrutement. Voilà, pour prouver à quel point les projets innovants créent de l'emploi également sur, sur nos territoires. Tout à fait. Et on a parlé de, de, et je vous remercie pour votre présence, puisqu'on a à chaque fois une présence féminine avec nous, c'est important pour pour ces rencontres de la recherche et de l'innovation. Il euh, ne faut pas hésiter aux dames et demoiselles, hein, vous faites un appel ah oui, on, pense, de candidature je... féminine. Voilà, euh... c'est un appel et puis bon, c'est une entreprise où euh, je suis quand même bon vivre et euh, qui a des plans aussi de formation, de, de carrière. Et dans les métiers, dans les entreprises comme nous, qui sont des cabinets conseils, on n'a pas seulement des métiers d'experts techniques, on a aussi d'autres métiers. Donc il faut vraiment ouvrir les chakras et se dire que tout le monde peut approcher, puisqu'on a aussi des actions sur le territoire avec, avec Pôle emploi, avec des associations. On accompagne et il est important de rendre à nos territoires et d'aider les territoires à se développer. Alors c'est un, un peu le, le évidemment le, le but de ces, ces rencontres, de ces échanges aussi, de montrer à quel point on a des projets innovants qui, qui, qui, sont, qui témoignent d'une dynamique de territoire.